Je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier de formation et j'ai lancé Tell Me Wine en 2014. Alors, j'ai pas toujours fait ça en fait, puisque auparavant, je travaillais dans une dans une banque euh, pendant 10 ans et puis euh, j'ai eu envie de faire autre chose. Alors, il y a eu deux de possibilités euh, la cuisine ou euh, ou le vin hein, puisque voilà j'aime bien les j'aime bien les bonnes choses la bonne chair et euh, bon c'est le vin qui l'a emporté pour diverses pour diverses raisons même si les deux de toute façon ne sont pas sont jamais bien loin en tout cas donc euh, voilà une formation de semelier, puis ensuite bah, j'ai lancé euh, voilà, j'ai lancé une activité d'animation autour du vin En fait Tell Me Wine c'est parti plutôt sur des, euh, des cours d'onologie au départ hein, uniquement, euh, apprendre autour du vin, euh, passer un bon moment, voilà, en toute, en toute simplicité. Et puis petit à petit j'ai développé le, le concept bah, pour des entreprises hein, qui veulent, qui veulent euh, passer un bon moment à l'issue d'un séminaire, d'une réunion client, euh, euh, des événements d'entreprise en, en, en général. Euh, toujours dans un esprit vraiment, euh, je dirais, euh, ludique. Hein, apprendre, on n'est pas là pour se prendre la tête, euh, c'est apprendre autour du vin, passer un bon moment, et voilà, pas de, pas de choses techniques, même si je m'adapte s'il y a des, des questions techniques, mais euh, pouvoir s'adapter à tout public, en fait, hein, euh, aussi bien un, un, un néophyte que, que vraiment quelqu'un qui, qui s'y connaisse. Et puis par la suite bah, j'ai développé l'aspect la, formation, cette fois-ci là en s'adressant à, euh, à des professionnels euh, qui, veulent, euh, bah, qui veulent approfondir leurs connaissances, mais là on, on est un petit peu plus effectivement un peu plus technique, ou des gens en reconversion effectivement qui veulent vraiment basculer comme moi je l'ai fait à l'époque, hein, euh, qui veulent vraiment basculer dans l'univers euh, passionnant du, du vin. Bah, un bon souvenir, euh, je dirais que euh, j'en ai, ai plein en fait. Euh, j'en ai plein parce que en fait, chaque chaque dégustation est est, est différente euh, parce que chacun arrive avec ses questions et, euh, et et surtout chacun arrive en ayant envie de passer un bon moment parce qu'on est à chaque fois dans euh, voilà dans, dans, dans quelque chose de de, bah, de convivial. Hein. Le vin, c'est ça, c'est la convivialité, c'est l'échange, c'est le partage et, euh, et donc ce qui fait que bah, on est toujours amené à avoir des, des bons moments quoi. On, voilà. On, on, on rigole bien, on déguste des bonnes choses, hein, vraiment on se fait, on se fait plaisir euh, au, niveau, au niveau gustatif, euh, euh, même olfactif, hein, c'est aussi ça le, le vin. Euh, donc, euh, donc des bons moments, bah, je dirais que chaque dégustation est, est un bon moment.